S'amuser, normalement on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la on veut gagner. On va tous nous montrer qui on est, ensemble, on gagne. Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération, Et Salut à tous les amis, c'est Gabriel et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, tout simplement une petite vidéo. C'était juste pour vous annoncer que la banlist est enfin sortie. So, elle prendra en effet le 3 octobre. Donc, j'ai pas vous... Au départ, je comptais vous refaire la, la banlist en entier. Mais non, regardez. Banmist yu Alors, merci à, à eux. Hein. On a la Feo Snow qui est bannie. Le sapin Ronin, donc le crapaud samouraï qui est banni. Le Christron, la synchro euh, euh, dragon par feu sombre, le redémarrage rouge qui est banni. Après, elle noire vapeur de la cape, enfin elle noire au Storm the. On va se rapprocher. Storm the Cloak qui est limité à 1. Cyberjar qui a été banni pendant au moins de 10 ans et qui est relimité à 1 a Phantom Bestion, euh, qui est limité à 1. Euh, Substitute, qui est limité à 1. Spellbook du Jugement, qui est limité à 1. Et Appointeur Red, enfin, le, du ro Lotus Rouge, qui a été limité à 1. Et ensuite, tout ça, ce n'est plus limité. Alors, Dragon Knight, euh, le Dracoche. Enfin, on va encore zoomer. Voilà. Dragon Knight, il est plus limité. Cyber Angel Bethel est, est plus limité. Shooting Riser Dragon n'est plus limité. Fusion de la Destinée n'est plus limité. Nadir Servant, il est plus limité. Et là, ça, je pense que ça va faire plaisir aux gens. Le, tri, le, le, le stade de lumière Tri-Star n'est plus limité. Et après, le, le mur de la révélation de la lumière n'est plus limité. Donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est des cartes qui... C'est une badmix qui prendra effet le 3 octobre 2022. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je reviens sur mon... Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir. Alors, euh, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur... Euh, comment dire sur le survival Gabriel, parce que j'ai, euh, je dois vous faire une vidéo, hein, comme promis pour aller dans les heures, donc euh, quasiment tout est prêt, quasiment tout est prêt, il manque plus que le stuff, il manque plus que des blocs pour faire euh, le sol, voilà. Euh, voilà, il, il manque plus que ça, et puis euh, après on, on verra. Euh, on verra par la suite si je fais euh, donc normalement j'avais dit que le mois prochain ça serait l'épisode de building gabriel donc euh, je sais pas je sais pas je vais voir bon sur ce les amis je vous laisse je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée allez ciao tout le monde et surtout n'oubliez pas c'est l'heure du duel du du du du voilà et il y aura bien sûr euh, je vous préviens d'une petite surprise il y aura un replay sur Master Duel ce que j'ai fait euh, dans la semaine aussi. Donc euh, voilà, ça sera sur mon deck de noob, voilà, un deck de noob de départ. Donc je suis bas level, j'ai pas beaucoup de cartes, voilà tout simplement. Et je vais essayer de d'augmenter ce niveau pour pouvoir monter le deck Salamandre dessus. Donc le deck Salamandre il est pratiquement monté. Il me manque trois buffles, trois buffles. Euh... Voilà quoi. Allez, sur ce, je vous laisse cette fois. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas, je le redis, de liker, de commenter et de vous abonner si le programme vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos sur Kimassra vidéo. Allez, ciao tout le monde!